Le Shiba Inu atteindra-t-il 1 dollar ou 0 dollar et 1 cent Voici les chances pour que le prix du Shib augmente. Shiba Inu atteindra-t-il 0 dollar et 1 cent Ce serait extrêmement difficile, c'est le moins que l'on puisse dire. Même pendant le pic historique de Shib en octobre 2021, lorsque le jeton s'échangeait à 0,000881 dollars, Shib aurait dû augmenter son prix de 113 fois pour atteindre un prix de 0 dollar et 1 cent. Bien que SHIB ait connu des augmentations de prix massifs dans le passé, la probabilité d'atteindre des multiples importants devient plus faible à mesure que la capitalisation boursière de l'actif augmente. Par exemple, il ne serait pas si excentrique de dire qu'une crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 10 millions de dollars pourrait potentiellement faire un fois 100 sur une période assez longue. À son sommet historique, SHIB avait une capitalisation boursière de 43 milliards de dollars. À cette taille, même une augmentation de prix de x2 aurait nécessité une quantité massive de capitaux pour entrer dans SHIB. Atteindre un multiple de 113 à partir d'un actif de 43 milliards de dollars de capitalisation boursière serait pratiquement impossible. Pour mieux comprendre pourquoi il est si improbable que quelque chose puisse faire grimper SHIB à un sang, prenons l'exemple du Bitcoin. À son sommet absolu, le BTC avait une capitalisation boursière de 1,27 trillion de dollars. Si SHIB devait atteindre 0$ et 1 cent, sa capitalisation boursière serait d'environ 5,89 billions de dollars, soit 4,6 fois plus que le Bitcoin à son apogée. La plupart des monnaies même ont une très grande offre en circulation, ce qui se traduit par un faible prix unitaire. C'était déjà une caractéristique de Dogecoin, qui a été lancée en 2013, mais la nouvelle génération de monnaies même comme Shiba Inu a poussé ce concept à l'extrême. L'offre actuelle de Dogecoin est de 132 milliards de pièces, et environ 5 milliards de nouvelles pièces sont ajoutées chaque année. Shiba Inu, quant à lui, dispose d'une offre de 549 trillions de jetons. Par conséquent, le prix par jeton est extrêmement bas. Lorsque des campagnes virales sur les médias sociaux incitent les gens à acheter des Shiba Inu pour obtenir des Shiba 0$ et un cent ou obtenir des Shiba 1$, Certaines personnes ne s'arrêtent pas pour réfléchir à ce que cela impliquerait réellement, car 0 et 1 cent et 1 dollar semblent être de petits nombres. En réalité, vous ne devriez pas regarder le prix unitaire d'une pièce ou d'un jeton lorsque vous essayez de voir s'il si est sous-évalué ou surévalué. Vous devriez plutôt considérer la capitalisation boursière de la pièce ou du jeton, car c'est ce qui vous permettra de vous faire une idée de la façon dont il se compare aux autres crypto-actifs en termes de taille. Il n'en reste pas moins que certaines personnes sont attirées par les pièces dont le prix unitaire est faible, en raison du sophisme de la pièce bon marché. Si vous êtes un spéculateur, vous pouvez parfois tirer parti de ce phénomène à votre avantage. Le SHIB peut-il encore monter, même si nous avons démontré que vous ne devriez pas vous attendre à ce que Shiba atteigne un jour un sang, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de potentiel de hausse pour Shiba Inu. Le jeton se négocie 87% en dessous de son prix record. Donc les personnes qui achètent SHIB au niveau de prix actuel sont vraiment en train d'acheter la baisse. Le projet Shiba Inu est assez bien établi, car il dispose d'une large base de détenteurs de jetons et de cotations sur les principales bourses de cryptocurrency. Ainsi, en cas de nouvelle hausse des crypto-monnaies et d'augmentation de la demande de Shiba Inu, les acheteurs intéressés n'auront aucun problème pour acquérir le jeton. Du point de vue fondamental, L'équipe de Shiba Inu travaille sur plusieurs produits qui visent à faire de SHIB un jeton plus intéressant à détenir. Le plus remarquable de ces produits est Shibarium, une plateforme de mise à l'échelle de niveau 2 pour Ethereum. Les autres projets sur lesquels travaille l'équipe de Shiba Inu comprennent l'échange décentralisé ShibaSwap, la collection Shiboshi NFT et SHIB, The Metaverse. Si ces produits sont largement adoptés, ils pourraient servir de catalyseur à la hausse du prix de SHIB et en faire l'une des meilleures cryptos à acheter. Cependant, SHIB est encore principalement perçu comme une monnaie même spéculative, il faudra donc probablement des conditions favorables sur le marché cryptographique plus large pour que SHIB connaisse des gains substantiels. Bien sûr, il n'y a aucune garantie qu'une pièce atteigne à nouveau son précédent sommet historique. Cela est particulièrement vrai pour Shiba Inu, qui n'existe que depuis l'été 2020 et n'a donc pas un long historique de prix qui nous aiderait à comprendre comment SHIB a tendance à se comporter à travers les cycles du marché cryptographique. C'est tout pour cette vidéo et abonne-toi si c'est pas encore fait.